Les gars, aujourd'hui, vous avez le droit de faire halos bah ouais, sur le ouais, ouais, okay. zéro. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si ça se passe bizarrement aujourd'hui, on s'excuse d'avance. Ah ouais, ça va être compliqué, hein, ça. Put the face up. Yeah, we know what we made up. Can't get Blink up and out. go on my take up. Shake up. Yes, shake Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va tester et comparer <rire> tous les pistolets massages Vous avez le droit, vous avez le droit. Lâchez-vous, vous faites un bordel. Donc, on en a reçu 10. Vous allez me dire, comment on t'a fait pour avoir du pistolets massage gratuits Moi, j'ai pas, pas le reçu le mien, moi. J'ai pas reçu okay. le mien, frère. Bon ils veulent pas me poser la question. On a dit à tout le monde on allait faire une sponsor, il y en a un qui a eu une sponsor. Voilà, <rire> on est nouveau dans le game, on a compris comment ça se passait en gros quand t'es youtubeur. Par exemple, je vends ce pistolet de massage là, Joel, je vais faire un mail, je vais mettre tous les mails des youtubeurs fitness et ils demandent est-ce que vous pouvez faire une vidéo là-dessus, on vous envoie le produit gratuitement. Et on fait pas de vidéo évidemment, eh, juste un <rire> truc. Oh, je repars avec un pistolets Ouais t'as vu les prix, on vous avec en avec parlera pistolet. après. On a accepté tout, toutes oui, les demandes, on, on a les a acceptées. Oui, on, on fera une, une vidéo sur vous. vous. <rire> euh, donc nous on a accepté ouais, tout... Mais je me suis pas entraîné. <rire> <rire> Il être comme ça. <rire> <t 'as rire> pourquoi ça Hello, là. Donc nous on a accepté tous les pistolets de massage et euh, on se retrouve avec 10 pistolets de massage aujourd'hui durant une période de 6 mois. En fait c'est depuis la première vidéo euh, du pistolet de massage de Beau bon vous vous rappelez, on a fait 2-3 euh, belles vidéos dessus donc allez voir Je l'ai peux réutiliser en plus ça ouais. bah, On va en parler justement à la fin de vidéo Je vous montrerai l'état du pistolet massage, vous voyez déjà la sangle ici mmh, je je pas pas Ça c'est pas Ah tu vas le faire regarder aussi ça Il a tranquille Donc tous les pistolets de massage on les a eu gratuitement, celui-là on l'a acheté Et c'est à la suite de cet achat qu'on a eu euh, tous les pistolets, c'est à la suite de cette vidéo Donc est-ce que j'avais bien fait de l'acheter Non bah ouais, Au les... final, on a eu 10 pistolets de massage. On en a 12 000 frères. Voilà, donc 250 euros, mais on en a eu 10 derrière. Et bon, c'est quoi la différence entre les tous bah, bah, justement, on va, justement, on va, on va, va voir. là pour ça. Body Time, on le fera en fin de vidéo. Ouais, ouais, je... C'est <rire> ce qu'ils attendent. Ils, ils, veulent, ils veulent voir l'état du pistolet. On verra ça à la fin. Donc, vous voyez, on a que 14 000 abonnés et il y a déjà des marques qui se battent pour ouais. être visibles sur notre euh, chaîne YouTube. Donc, moi, je trouve euh, ça bizarre. En fait, qu'ils ont vu qu'on a fait beaucoup de vues sur la vidéo. Ouais, mais on comprend quand même que les YouTubeurs ils ont un pouvoir. Parce que même avec une petite communauté ouais, comme ça, en fait, on est capable de voir. Vous vendre tout et n'importe quoi sûr. donc nous on voulait pas vous en choisir un seul et vous dire lui c'est le meilleur achetez le merci pour nous parce qu'on va toucher une commission dessus on s'est dit on va accepter tous les pistolets de massage on va élire le meilleur et on va vous le dire celui là vous pouvez y aller les yeux fermés mais euh, bien sûr, le sur les massage, dans les autres vidéos longues, vous l'avez dit, est-ce que c'est utile Ouais, ouais, ouais. Bah, ça dépend pour qui, moi j'ai ma flemme. Ça, fait ça dépend pour qui, voilà. Mais un, temps, ça. ça reste un gadget, on c est, est d'accord oui, C'est <rire> pas avec ça, frère, que tu vas récupérer après une séance cuisse, t'auras mal quand même. Hein, là, Je récupère quand même, mais il n'y a rien de mieux que les étirements et l'alimentation. Voilà, on voulait vous dire, méfiez-vous de vos youtubeurs préférés, parce qu'ils sont là pour vendre. Euh, nous, on veut pas vous vendre de la merde, on va les comparer et vous donner le meilleur. C'est lui, là, il vend des trucs bizarres. Est-ce que vous avez vu des youtubeurs en faire la promotion non non. Ouais j'en bon. ai vu. T'en as pas vu Donc vous, si vous les avez vus, c'est pour ça C'est juste qu'ils si ont été contactés ils par une marque C'est pas que ce produit oui, C'est pas que ce produit est magique, on est d'accord c'est juste qu'ils ont été contactés, voilà, ils ont ils contactés, contactés, voilà, On dire ils mal, reçu ouais, quelque ouais, chose de ouais, ouais, gratuit. Ah oui. Et si vous étiez à leur place, vous ferez trop de temps. Moi j'ai rien dit frère. Gazinga Gazinga, c'est qui lui ouais. C'est lui qui fait du gaz. Le but en ce moment des marques des pistolets de massage, c'est tout nouveau ça. Peur. Ça fait deux ans que ça existe et ils essaient d'inonder le marché. C'est pour ça qu'il y en a partout sur toutes les vidéos en ce moment. Donc méfiez-vous, réfléchissez bien, est-ce que c'est un indispensable pour vous non Est-ce que vous avez le budget pour l'acheter Parce que ceux-là, ils vont deux. Il y en a 10 devant vous, je sais pas si vous les voyez tous. 60 euros à 400$ dollars. Okay, ok le plus cher Bah justement, okay. vous savez que j'aime bien les jeux, on a joué à qui veut gagner de des on a joué à plein de jeux, aujourd'hui on va jouer au juste prix. prix Tous les pistolets de massage qui sont là, donc il y en a 10, on vous les offre tous les mois sur la chaîne Fitness Fusion, il suffit de faire quoi Pimousse Parce que c'est aussi ta chaîne, faut juste, ouais c'est vrai, faut juste ouais, ouais, utiliser ouais. le code Fitness Fusion sur QNT, même t'achètes un shaker, tu rentres dans le giveaway euh, Là donc on va, bah, là, on va se masser et tu veux qu'en fonction du pistolet, ah, on quoi, essaie de. On Donc le but du jeu, c'est simple, c'est de, te... <rire> de tester rapidement oui, et non, de donner le prix. Non, les non, prix, non, prix je... sont affichés là-bas, vous les verrez à votre écran. Et on va ouvrir le premier, donc c'est le joint. Jolt. L'emballage, vous en passez quoi Vite fait, franchement. J'ai stylé, j'aime bien. Stylé, on est d'accord Il y à peu près les autres. Franchement, propre, à première vue. On pourra faire le même truc, mais avec des seringues. What the fuck Donc le premier, le Jolt, c'est Pimousse qui va le tester. Il ressemble à ça. On dirait ses cheveux oui. Non, il est stylé, et dedans ça ressemble à ça. Voilà, donc stylé, vas-y, mets l'embout. Tu peux faire lequel le... dans ton cubatos La nalle. Non, non. celui-là. <rire> oh, ça, Bastas, il va y <rire> Donc, laquelle ça va. la quelle vitesse C'est la 1. Une, mets-le une, ouais. à fond. Je crois que j'en prendrai pour la meuf ce soir. <rire> Je vous ai dit, Bastas, quoi ça le Mais, mais c'est une tondeuse ou ça Ouais, 20, ah, mais 20, ça correspond à quoi Ah ouais, c'est vide, ouais, j'attends. <rire> là c'est puissance mal, il va falloir hein. est pas mal il est, pas, il est pas lourd, non il est léger, c'est important. important Tu peux le prendre en main facilement et la puissance elle est pas mal C'est validé On donne un prix ou bon. pas Pour vous, à votre avis, il coûte combien celui-là par rapport à tous les prix qui a affiché là 70 euros 89 dollars Non frère t'abuses Ta grande soeur Donc 170, 80, 149 dollars ça vous va 89, Ouais, ouais. vas-y 89 pour oui, moi, tu... pour oui, moi oui, il faut peut-être même plus que 169. C'est un job, Oui, oh, mais faut vous ah, mettre d'accord. Ah, c'est pas chacun son tour Non, c'est bon. Non, de... bah vas-y, 149. 149. Mais 149. Euh, on va tester oui, non, bah, le, le evertop Top. Je l'emballage. Oui. Vous en pensez quoi, vite fait J'ai c'est ça, ça on dirait assez cher Même ouais. c'est le plus cher, j'en veux pas là. Oui, ah, c'est pas le plus cher, c'est sûr et certain. <rire> lui, lui, il est pas le plus cher. Je te dis pourquoi, il n'y a même pas de pochette. Il est en carton y a les frères, j'ai oh, ça. Oh, lui, tombe. il vaut rien du tout, frère, oh là. Ah, oui, c'est un truc en toc frère. Ah, ouais mais il est démonté, la flamme de Romain. Donc là, on est sur le Everton. 89€ 89 euros pour moi. Ouais, ouais c'est cousin. On en a besoin. <rire> les gars, je vous autorise à faire la <rire> <rire> Les gars, aujourd'hui, vous avez le droit de faire halal bah, ouais, la là, bon, okay. eh, pour les que... gars, ça, c'est pour les abonnés, donc ne les cassez pas. Mais ça, ça vient d'où bah, C'est cool, ça cousin. Mais on peut même pas l'allumer Donc vous voyez c'est un délire, celui-là c'est le plus original oh. qu'on a reçu oh. non, Et il est dégueulasse oh. les gars parce que je l'ai chargé pendant une semaine Pas moyen de l'allumer, pas moyen okay, de le charger et... Donc c'est chinois 660, ouais. Et c'est le pire qu'on a reçu, 660, ouais. pourquoi Parce qu'il est lourd, il est vraiment pas beau Il y a, il y a plein de manches T'es ma frère Montre tout, montre tout. Bateau, bien dans son cul. Ça. Voilà. Donc, celui-là, c'est vraiment celui qu'on vous déconseille. Et on a bien fait, franchement, de tous les comparer. Parce que, imaginez, il n'y a qu'une seule marque qui vient nous voir c'est Et ils nous disent bah, mettez-le en vente sur votre site. Et bon. nous, on vous vend de la merde. Donc, voilà pourquoi on fait cette vidéo c'est vraiment façon, ça de ça la, merde. la merde. N'achetez pas, pas ce pistolet. Oh, ouais, enfin, c'est euh, le moins cher 80 euros, ouais. frère fou. Non, c'est 60 balles, balles. peut-être c'est un faux test, peut-être c'est test un... peut qui est cher, il est pourri. 89 frère, c'est sûr. Le moins cher possible, 89. 79. Il n'y a pas 79. Si, y a 79. Si, si, y a 79, 79. 79. 79. Evertop. Evertop. top, Ever top. top. Ouais, pas cool, son nom, hein. c'est bâtard. Donc, y aller. Donc vous voyez c'est toujours des sacoches sauf pour euh, l'avant-dernier là C'est le même de que de ouais, c est c est tout à l'heure C'est le bien. même Il n'y a même, même pas besoin, c'est C'est juste même. Nom le nom qui change C'est bah, le nom qui change, c'est exactement le même Donc voilà ça pas vous allez voir, voir beaucoup, les pistolets les massages se ressemblent C'est exactement les mêmes Voilà ah, ouais. c'est voilà. exactement bah les mêmes Ah ouais c'est du packaging C'est les mêmes Donc c'est juste la marque qui change et surtout le prix Donc faites vous pas avoir On fait voir s'il y a le même nombre Ouais c'est le même Jusqu'à 20, c'est le même Donc le Jolt qui lui ressemble beaucoup, vous lui avez donné 150$ moi je mettrais 169 à celui-là, moi il est plus cher alors que c'est le même. 169 de pas d'euros. Sachant que 149 c'est déjà pris. Ah, il est déjà pris en fait, Déjà pris frère. Bah, 149, c'est le moi, même que tu 89. Ouais, 89. On passe ah, ah, à Abox box C'est pareil. C'est le même que Jockfit. Bon, voilà, un petit carton. Une sacoche, on l'a pas toujours. Il y a Et sacoche. surtout une sacoche. Ouais, ça c'est important ça, ça fait pro. La sacoche elle est plutôt pas mal. Non, ça va. Ah, du lourd. Bah ça c'est ce ah ouais. Donc <rire> c'est le menu hein, quand il dit Yejdead c'est le menu ah il frère, la C'est ouais. pas toujours comme ça bien. Ah, Il oui, fait du bruit beau, frère hein Wesh niveau même, ça va. Wesh, niveau 30 Niveau ouais. 30, oh, on va le mettre Niveau 30 <rire> Mais à 5-6 pour essayer pas trop trop Franchement très silencieux ah, hein. mal, là, Le mien quand, quand je regarde Bleach avec ma meuf et que je, je le fais oh, là, On n'entend plus rien frère Ah ouais bah ouais Faut regarder un petit On entend quasiment rien Ouais mais j'aime bien Bon là il y a sa veste hein ça va, il est pas si bien Il y a un qui s'amène. Il est bien esthétiquement. Ah, j'ai fait les pètes, Il est bien esthétiquement. Tu as pas depuis combien de temps Ouais. Il y en a Esthétiquement, il est bien. Un petit peu lourd. Le manche un peu gros, mais j'ai l'habitude. Allez, La comment il se J'ai l'habitude. Le prix pour celui-ci Lui, il est cher. Moi, je dirais 169. Moi, je dirais 250, frère. Non. entre 289 Non, 239. 239, vas-y. 239, donc le méco, plutôt Saint-Paul l'emballage aussi, c'est l'un des plus beaux. Ouais, voilà est stylé. Il y a pas de sacoche Non, voilà. Non, ça, pue, ça me... donc, pas de sacoche, les gars. Vous pouvez pas le transporter comme vous voulez. Vous pour enfin, le transporter, <rire> ils sont malades, ou quoi Ah ouais, vous avez, comme... bah, vous avez le petit sac pour le transporter. Par contre, c'est bien, il se sépare en beaucoup d'endroits de morceaux. Il a l'air petit. Il c est, est gris, aussi. ça change un peu des couleurs. Non, je pas es tôt ou tôt ouais, tôt je fais was at moment that voilà! Je ai ah, Si tu lui as autant avec ta meuf, c'est compliqué là! He fucked up! C'est une poêle je l'ouvrage, wesh! Pimous, fais un truc! Bah, le problème, c'est qu'il s'allume pas! Mais une boule là. déjà! Si c'est bon! Ouais. Voilà. Caresse Bastos, laisse-moi tranquille! Non, non, non, De tous les pistolets massages, on n'a pas vu une boule aussi grosse! Il est lourd, wesh! Il est petit, mais il est lourd! Mais le manche, il est petit, hein ce que je vois! Franchement, il est pas mal! Ouais, tiens, essaye! Mais il est lourd! Tu crois pas il est lourd, frère? Non, ça va, mais... ouais. Oh, mais niveau bidon, tu peux pas monter! Tu peux pas il monter trop, un niveau, ouais, ouais. mais il fait pas trop de bruit. Oh, il y en voit celui-là. Ouais, oh, pire que du décor. Oh, c'est juste très. Ah, il a raison, il y a un oh, là. Il il a pas garder, On ouais. se... l'a lui faut garder. Allez, il est dur son journée je sais pas ce qu'il m'a dit. Allez, il m'a. Faut... Être... Il, faut... il, il, est... il est il pas puissant. Il est pas puissant. Il est pas puissant. Donc lui, il avait combien de vitesse 5-6 je crois. Bon après c'est pas parce que vous avez 6 vitesses dans l'un et 20 fait, dans l'autre Que, que c'est pas la même puissance hein. C'est juste que tu peux pas doser c'est chiant Non mais peut-être que vitesse 20 ça correspond à hein. je sais pas 200 watts J'ai dit n'importe ouais, quoi Et, ça, 5, est et 200 vitesse watts. 5 ici okay. c'est 200 watts aussi Mais le truc c'est que vu que t'as que 5 crans tu peux pas doser vraiment comme tu veux Tu peux chiant. pas monter progressivement c'est vrai Donc et là frère tu passes de 4 à 5 tu te fais enculer Voilà là. pour le quoi. méco, vous, vous en pensez quoi Le prix pour vous Je vais choisir Oh je dirais 60, bols, celui 60 non, balles celui-là 60 balles Non non pas possible Hop Je le gars ah, oui, mais il Ah, non, il est déjà pris. Déjà pris, 89 Il reste que des chers, frère. On a fait le camp. A few moments later. Ça réfléchit, ça change. 169. Arrête, wesh. Ah Cassé, lui, il aime pas. Allez, 15 il aime bien, frère. 169, j'aime pas du tout. 169, ouais. Ok, Jing, il est éclaté. Ah, ça, j'aime bien. Rappelez-vous, on vous offre un pistolet massage par mois, les gars. Donc, activez la cloche. Ça cloche. déjà, c'est bien. On dirait l'autre. On dirait l'autre. Hein. C'est enfin, un love box toi. Il est cassé Ouais il a cassé lui. Il s'est décollé le truc. Il y a pas d'embout. Si frère. Il ah, Moi je suis bizarre sur le bouton c'est du pour faire vous les mères. <rire> bon les cuisses ça doit être. Ah pas, non, les cuisses non, non. ça doit être pas mal. Ça doit être lourd pour les cuisses. L'emboulant on l'a jamais vu ailleurs. Non, jamais. Essaye sur les cuisses. Non comme ça frère sur les cuisses, qu'est-ce que tu fais bon, C'est quoi ce bruit frère Il grince un peu hein. 35 mètres. Non frère, sur non les non, tools, ça il... c'est pas pour les, pour les mollets vu que t'en as pas. Nicolas, je vais okay. poser. Il est léger. Il est léger, ok. Il a l'air léger, ouais. Non, ça va, ouais, il est, il est léger, c'est vrai qu'il est léger, regarde. Et au niveau du confort Franchement, il est léger. Ouais, il est très léger. C'est large encore, hein, au niveau du manche. Il fait trop de bruit. Il fait beaucoup trop de bruit. Tu regardes la télé, c'est la merde. Hein. Donc tu laisses une F1. Tout doucement, il démarre, hein, ouais frère. Il y a 30 vitesses, hein, ouais, progressives, 235 chevaux. Et l'embout il est excellent. Franchement, j'aime bien non. ça va être parfait pour le biceps. Hein. mais le bruit dégueulasse. Ouais, le bruit est dégueulasse ok c'était le a box numéro 1 vois, a attends le 2 on va ouais. enfin, moi je dirais juste en dessous là 189 ouais. ouais. je crois que vous êtes pas loin hein. tout ce qu'on trouve le prix on part avec ok quoi, ça on passe au ouais. eh, Remets bien tout parce qu'après je l'offre moi aux abos c'est des papiers frère ah que de ouais de pro pro frère machin ouais, c'est le plus cher c'est 399 j'ai déjà eu lieu. C'est vrai qu'on n'a pas mis trop ce que tu as dit. Tu veux pas la tu veux quoi, là, dire celle-là Je crois que vous avez tout faux depuis le <rire> départ. Ouais, on a tout faux, c'est <rire> Le plus cher chez celle c'est lui le plus cher, frère. Non. Il, il est beau quand même. Une petite il sacoche, est beau, pas oui. mal. Emballé dans du fil plastique. Mais souvent, c'est les plus gros packaging. Ils sont le mieux emballés parce qu'ils cachent de la merde. Oh, il est super lourd, sa mère. Ça, on verra à la fin. Oh là c'est ouf. Il est lourd oh, Ouais, est une altesse de combien Ouais, il est énorme. Oh, 4, 5 kilos Non, t'as plus. <rire> lourd frère ouais 5 kilos non, 2 kilos là, de 3 kilos ah, bon. Tu peux faire du cœur là bas Au moins ça fait Ouais bah, tu vas congestionner vite fait Ça ouais. fait pistolet massage et <rire> à terre. Comment tu augmentes la vitesse Oh c'est nul, c'est voilà c'est le moins cher celui-là Il y a, même il, y a il y a un seul bouton Regardez il y a un seul bouton mmh. Il y a un bouton frère Voilà donc des fois c'est des menus euh... Comment on dit quand c'est avec des écrans Digital Digitaux. Digitaux Ouais il n'est pas puissant, il est lourd pour rien Il n'est pas, pas à fond là aussi Ah non il est Ah non il n'est pas à fond il est efficace au niveau de la perf, il est efficace au sous-sol. Mais voilà que c'est le moins cher. On s'est fait un inquiet. Il est pas beau et il est lourd. C'est le moins cher celui-là. Il fait mal, ouais. C'est lui à 60 balles. Ils nous l'ont fait, On en train de le critiquer sale, plus en a. Mais c'est l'avantage d'en tester plusieurs. Ouais, Non, c'est pas parce qu'on se fait payer qu'on va mentir. frère, QNT ça serait nul. On l'aurait dit aussi. C'est direct. D'ailleurs, QNT moins 20%. Ok, le dernier, petite sacoche basique, pas de marque dessus. Ni là ni là. Donc celui-là, on l'a eu sur AliExpress. C'est niveaux ce... niveau Donc c'est celui d'Albino, on l'a déjà testé en vidéo. Yes, moi, moi je sais ce qu'il vaut. Ça fait un an et demi que presque. Voire deux ans. Je l'utilise tout le temps, Yéhan. Yeah, Combien 60 boules. Ouais. Ah bah ouais, c'est le dernier. Okay. Donc 60 euros pour celui-ci. Pas de marque, rien. Il ressemble un peu à certains pistolets de massage. Il fait le taf, mais celui. Ok les gars, donc on a testé, on a comparé tous les pistolets de massage. Maintenant, on va voir les résultats par rapport au prix donné. Donc faut pas se fier. Aux apparences. Euh, aux apparences souvent. Vous allez voir qu'il y a des pistolets qui coûtent très oui, cher alors qu'ils sont dégueulasses. Et il y a des pistolets qui coûtent vraiment pas cher et euh, qui ont tout ce qu'il faut pour un pistolet de massage. On va commencer avec le Akedaway. Frère, ah, ouais, c'est possible, c'est le lourd qui puisse sa merde là. Je, dit. je vais te le dire en plus c'était plus cher. C'est bah, oh, je l'ai dit ouais. très... ah, oui tu l'ai dit Non ça se peut pas voilà. voilà. Donc le Akadaway gun avec un prix de 399 dollars. Ah, 327 euros. N'achetez pas ça, j'en ai rien. Le body time les gars. Donc le body -time, attends, on va montrer. Oh, on, donc, ouais, sait, on sait qu'il fait 250. Donc la mallette, je vous ai dit, elle a arraché, mais ça, c'est aussi de ma faute parce que je mets une balance dedans, donc le poids, c'est pas le bon normalement. Le bon mais sinon, sinon le pistolet marche toujours, la batterie tient toujours, oui. il est toujours en bon état. Il ressemble aux autres. Il y a un peu de peinture là qui s'est enlevée, mais sinon, il marche toujours. Fait tout tout, parce que écrit body tout ouais. aussi bien. Sinon, c'est les mêmes connottes là. Ah, euh, à ça. box, c'est ça. Mais rappelez-vous. Il est très bruyant donc <rire> celui-là c'est l'un des pistolets plus chers 250 euros juste après le AK En position euh, 6 le Tokfit Gun 89 on avait dit ouais, 89 que plus cher que ça. et vous savez il est à combien Combien 196 euros C'était sûr il y a pas mal hein. En cinquième position le Jol. Ouais c'était sûr Je, je le montre. savais C'est celui-là C'est les mêmes C'est les mêmes 149 C'est les mêmes donc forcément Donc lui on avait dit 149 dollars et c'est euh, 179 euros donc 200 dollars à peu près, 230 dollars. Euh, en quatrième position, le Evertop Gun. Donc il vaut 155 euros. C'est quoi ce pistolet de la, de la honte là. 155 euros, sachant. Je, je donne pas un euro dans ça. Qui est dégueulasse et que la batterie elle fonctionne pas quand on l'a reçu. Ok, en troisième position, le Apox Gun. Gun il vaut 149 euros. Le Recover Fun, donc lui malheureusement on n'a pas pu le tester ah, parce qu'on l'avait déjà offert à un abonné. Et le best, le best, le best, donc le moins cher. Est-ce que c'est le meilleur sans vous les a présenter Vous verrez. C'est hein. le Méco. C'est le Méco, donc le Méco. Tant il est bien. Il est léger on l'avait euh... mis à combien celui là vous l'aviez mis à 169 dollars quand il est frais et il coûte seulement 89 dollars lui il est intéressant tu vois donc il n'y a pas de maillage, mais frère, est et fou. vous ouais. savez quoi ils vont dire que c'est de la triche parce que c'est le, le seul où on a vraiment un code de réduction et le code il vous permet de bénéficier de 37% de réduction ça fait 50 euros du coup voilà Donc vous avez euh... un code de réduction si vous le ouais, bon. voulez prenez le ouais. est-ce touche y a une commission sur les bah ben on touche une petite commission Ouais faut acheter parce qu'il y a pas <rire> <rire> Non mais les gars c'était pas truqué. truqué au cas où Je te jure ils vont voir c'est truqué Bah non Bah de toute façon Je savais même pas Tu vois j'étais même pas quoi. Oh, allez voir on a testé on a comparé Il y en a des très bien là dedans Le moins cher ça reste ouais. le AliExpress C'est vrai sans marque sans rien 60 ah euros les gars Et il fait parfaitement le travail Voilà Donc maintenant à vous de voir ce que vous voulez Est-ce que les prix ça compte hein, Pour votre portefeuille Oui euh, Est-ce que ça compte pour euh, La performance du pistolet pour certains, oui. Est-ce que si demain tu reviendras en arrière, je te mets tous les pistolets là, plus ton body time, tu aurais pris body time J'aurais pris. pris body time pour avoir non, 10 pistolets de massage. J'en ai eu 10 grâce à ça. Oui, mais si tu dois en choisir un, en auras pas d'autres. Ah ouais, j'aurais très bien pu prendre la note. Voilà. Mais grâce à ça, j'ai quand même eu 10 pistolets de massage. C'est vrai. Voilà. C'est bon. C'est euh, tout ce qu'on voulait vous dire sur les pistolets de massage. Il y a tous les prix. Euh, choisissez en fonction de votre portefeuille, parce qu'au final, même un, un, un de chez Express fait très bien le taf. Donc, attention, attention. à ce que les youtubeurs vous montrent en vidéo, c'est pour vous pousser à l'achat. Nous, on espère que cette, ce comparatif-là vous a permis de trouver votre pistolet de massage. N'hésitez pas, prenez n'importe lequel d'entre eux. Si vous en avez besoin, n'oubliez pas que ce n'est pas que c'est pas forcément utile, bah, non, voilà, pas. mais que c'est un plus, c'est un gage. C'est quoi complément, c'est c'est juste pour le halal, Voilà, si vous tout, kiffez ouais. la musculation, si vous, ah, les met, si vous mettez tous vos tracettes dans la musculation, mmh. bah, prenez-vous un petit petit, petit massage pour vous faire kiffer. Ça fait du bien quand même, après une petite séance d'eau, tu te masses les trapèzes et pas. tout, ça fait du bien. Peut-être voilà. tu as, as une bonne mobilité. Hein. Bah, tu fais ça, tu, tu dis ça aux autres, tu prends les trapèzes, bon, Ouais, ça... c'est pareil, c'est une partie de la vidéo. Bon, ça va, ils ont été sages pendant cette vidéo. On va conclure ici, c'était Fitness Fusion de... Didier Deschamps, Vous étiez en présence de... <rire> <Un Pimus>. Didio <rire> Oui, <il est> perdu. Et <rire> perdu. Et Bastos ah, fou, cool. et force <rire> Et peur Voilà. Je dirais euh, pas... Ah bah ouais. prends lequel bah bah bah bah bah bah conseille bah bah C'est qui